C'est Lauriane de la chaîne Marathon des langues, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de votre niveau de langue, à savoir comment définir votre vrai niveau. On se retrouve juste après ça. Alors je vous rappelle juste avant que vous pouvez télécharger votre kit de démarrage gratuit qui se trouve juste en dessous de la vidéo pour savoir comment bien démarrer dans l'apprentissage des langues. Alors aujourd'hui on va vous parler d'un sujet... Euh, je vais vous parler, je suis, pas, je suis toute seule en fait, là on n'est pas plusieurs. Bref, euh, je vais vous parler d'un sujet qui m'irrite légèrement parce qu'en fait on va parler du niveau de langue que vous avez euh, réellement. Parce que euh, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui m'envoient des messages en me disant « Bon écoute, euh, Lauriane, donc ils ont une question, ils me posent leur question et ils me disent « Lauriane, moi j'ai un niveau euh, B2, C1, alors intermédiaire, avancé ou euh, avancé. » Mais euh, voilà, et ensuite ils posent leur question. Et en fait, euh, et, et la question souvent c'est euh, « Comment me débloquer à l'oral ?» etc. Comment, voilà, C'est la question qui revient le plus souvent. « Comment euh, réussir à parler, passer le cap ?» De parler déjà j'ai un indice c'est que quand on me pose cette question comment passer le cap de parler et qu'on vient de me dire qu'on a un niveau intermédiaire avancé ou euh, avancé eh bien pour moi c'est complètement faux parce que qu'aujourd'hui on a un problème c'est que dans notre système euh, Ici, euh, on nous dit, on nous catégorise, on nous donne des notes, on passe des examens. Très bien, je remets pas tout ça en cause, mais le souci c'est que ça vous donne à vous un effet illusoire, c'est que qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on va vous dire que effectivement vous avez un niveau intermédiaire ou avancé, peu importe, sauf que si vous euh, ne savez pas parler, vous n'osez pas parler, eh bien pour moi, non, vous n'avez pas un niveau intermédiaire ou avancé, vous avez un niveau débutant. Parce que euh, le truc, c'est que dans une langue, vous avez euh, quatre piliers. Donc vous parlez, euh, vous écrivez, il y a la compréhension orale, la compréhension euh, écrite, vous avez quatre piliers. Et le truc, c'est qu'on s'amuse à donner des niveaux euh, pilier alors très bien vous allez peut-être être, être euh, intermédiaire en, euh, en écriture vous allez être euh, débutant dans euh, dans, dans l'oral pour le fait de parler sauf que pour moi euh, ma vision des choses c'est que je euh, souhaite confondre les quatre parce que si aujourd'hui vous êtes bloqué à l'oral et eh bien pour moi euh, si vous ne pouvez pas parler c'est vous êtes débutant arrêtez de d'essayer de, de euh, nourrir votre euh, Comment dire Je veux pas, je veux pas vous vous choquer, mais le truc c'est que quand on se dit qu'on est intermédiaire, on se donne une fausse image de son réel niveau et ça fait grandir notre frustration quand on veut parler et c'est pour ça que des fois on perd très souvent, on perd confiance en soi. Donc si vous voulez savoir quel niveau vous avez vraiment. Euh Commencez par l'oral. Si vous êtes bloqué, et eh bien c'est tout, vous êtes débutant, vous redémarrez et euh, il va falloir pratiquer pour pouvoir euh, atteindre effectivement ce niveau intermédiaire. Je vous raconte ça pourquoi Parce qu'en fait j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques jours qui m'expliquait euh, justement qu'elle se préparait pour passer... Euh, C'est d'ailleurs une de mes élèves dans la formation euh, marathon d'anglais pour parler anglais en six mois. Euh, je vous mets le lien d'ailleurs juste en dessous de la vidéo si vous voulez vous inscrire sur la liste d'attente du programme parce que les inscriptions ne sont pas ouvertes euh, toute l'année. Et donc cette personne me disait qu'elle s'est inscrite à un examen euh, d'anglais et euh, malheureusement l'étape parlée, l'oral n'était pas évalué, il l'avait enlevé du, pro, du, du programme et donc elle n'était pas du tout évaluée sur l'oral mais uniquement pour l'écrit et elle me dit mais moi ça me pose problème parce que j'ai besoin d'attester auprès de mon employeur que je suis capable de parler alors qu'aujourd'hui dans le diplôme qu'ils m'ont délivré eh bien j'ai un niveau intermédiaire sauf que je ne sais pas parler. Donc ça c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur et euh, qui me qui me pose problème parce que euh, eh bien je vous récupère entre parenthèses avec un gros degré un gros taux je sais pas comment dire mais de frustration et ça ça me pose problème parce que euh, eh bien on prend les choses à l'envers il vaut mieux commencer par parler et démarrer du départ mais au moins démarrer sur de bonnes bases et avoir un niveau qui soit véritable donc voilà j'espère que, que j'espère que vous avez apprécié euh, cette vidéo n'hésitez pas à poser vos questions juste en dessous en commentaire et à la partager si vous pensez qu'elle puisse être utile à quelqu'un et je vous souhaite une excellente journée, excellente soirée, à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao les amis!